Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de programmation asynchrone. C'est un sujet qui est assez innovant, parce que ça met en œuvre des, un paradigme de programmation qui est plutôt différent de ceux à qu'on est habitué. C'est aussi un sujet qui devient de plus en plus prégnant, parce que dans un monde qui est tourné complètement vers le réseau, ce sont des types d'applications qui deviennent de plus en plus largement utilisées. Et pour ceux qui connaissent, vous trouverez des similitudes avec ce qu'on peut trouver dans des langages comme C-Sharp, et euh, javascript, enfin toute une famille de, de langages. Donc pour revenir à Python, nous on s'est donné aujourd'hui un budget de temps d'une de, semaine, donc on n'aura pas évidemment le temps d'aller très très loin. Moi ouais, mon objectif c'est de vous de faire en sorte que vous sachiez que ça existe, de vous donner les bases, euh, de vous expliquer la magie qu'il y a là derrière, de façon à ce que vous puissiez commencer à, à jouer avec ce paradigme qui est euh, à nouveau Très intéressant. Donc, Je m'adresse à un public qui est avancé, clairement, voire très avancé. Euh, ça risque de demander un petit investissement de votre part, mais si vous êtes de près ou de loin impliqué dans des domaines de réseau, je pense que c'est très intéressant pour vous d'investiguer et de voir ce que vous pouvez tirer de ce paradis. Dans cette première séquence, je vais expliciter ce que j'entends par euh, programmation asynchrone. Pour commencer, euh, on, va, on va faire une différence entre deux grandes familles d'applications. Vous avez les applications qui sont gourmandes en cycle, donc euh, pensez à tout ce qui peut être calcul mathématique. Euh, ce sont des applications dont la vitesse va être limitée par euh, la, la, la, la, la disponibilité de cycles de calcul. Dans une deuxième famille d'applications, vous pouvez penser à toutes les applications qui, au contraire, vont, ne vont pas être limitées par le processeur, mais euh, par l'environnement extérieur, par la vitesse à laquelle les événements de type entrée-sortie euh, sont susceptibles d'arriver à l'application. Donc, c'est principalement tout ce qui peut être lié à la programmation réseau, euh, aux interfaces utilisateurs, par exemple. Donc, bien entendu, pour une application donnée, vous allez avoir des morceaux qui sont CPU intensive et d'autres qui sont IO intensive. Mais en tout cas, nous, euh, ce qui nous concerne cette semaine, on s'adresse euh, uniquement à ce qui est IO Intensive, qui est la partie pour laquelle la programmation asynchrone a été conçue. Donc, pour bien illustrer ça, je vais prendre l'exemple euh, tout à fait typique d'un robot qui. Pensez au robot Google, dont le travail, ça va être d'aller chercher des, des pages web euh, en, en grande quantité. Pour commencer, je vais prendre le cas hyper simple où je m'intéresse à une URL et je simplifier au maximum pour dire que le robot principalement il va envoyer une requête à un serveur ce serveur va prendre un certain temps il va lui renvoyer une réponse. Donc le, le, le workflow, je vous l'indique de cette façon à nouveau c'est extrêmement simple. Le point qui est important c'est qu'entre les deux événements qui sont j'envoie une requête et je reçois une requête, en gros le processeur ne fait rien et euh, c'est en gros on va dire que c'est du temps perdu tant qu'il n'y a qu'une seule requête à traiter, ça n'est pas un problème, mais évidemment si j'ai plusieurs requêtes à faire, ce qui est bien entendu le cas dans la réalité, mais avec un paradigme de programmation traditionnelle, ce que je peux faire, c'est de les faire en séquence, et là c'est encore pire parce que j'attends la première, j'attends la deuxième, donc si j'ai une centaine de milliers de requêtes à faire, je vais être extrêmement inefficace. Donc euh, les outils dont je vais parler cette semaine adressent ce problème-là. On cherche à tirer le meilleur profit possible des cycles mais on cherche aussi à le faire d'une manière qui ne défigure pas la logique qui est derrière. Ce qu'on a envie de faire c'est d'écrire un code qui dit moi ce que je veux faire c'est envoyer une requête, attendre qu'elle revienne et en faire quelque chose sans avoir à, à défigurer le code, à changer l'architecture ou à modifier la structure du code. Donc c'est ça que nous allons voir dans la suite. Donc pour commencer, je voudrais faire quelques rappels sur le fonctionnement des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, qu'on appelle operating system en anglais. Donc, euh, le, la première abstraction qu'offre un operating system pour les applications, c'est ce qu'on appelle un, un process, un processus. Euh, donc, l'idée, c'est assez simple. On vous offre un mécanisme d'isolation complète. Vous allez pouvoir mettre dans un process, naturellement un morceau de code, un, une zone de mémoire, qui est une mémoire virtuelle et qui n'est pas du tout partagée avec les autres processus, c'est le principe. Et puis, bien entendu, euh, à titre d'accessoire, il y a ce qu'on appelle une pile, euh, c'est-à-dire que c'est là où on va garder la trace des différents appels de fonctions, et puis un pointeur qui dit où on en est dans le code. Dans le... Donc, pour revenir à mon problème de robot, je pourrais penser à utiliser les process en disant bah, « je vais créer un processus par requête », Effectivement, sur le plan du principe, ça fonctionne. Euh, j'ai du parallélisme, je vais tirer profit du, du, du processeur de manière optimale. C'est l'operating system qui va passer la main d'un process à l'autre. Je vais régler le problème que j'ai indiqué de, de, de tirer profit du cycle. Par contre, j'ai un gros problème c'est que d'abord, j'ai trop d'isolation dans le sens où, quand j'ai plein de requêtes à faire, la plupart du temps, il y a une logique. Je vais chercher une première page, ça va me donner des URL que je vais chercher ensuite. Donc, j'ai besoin que les différents morceaux de mon application se cause. donc l'isolation dans ce cas précis c'est pas du tout favorable un deuxième problème c'est que ce n'est pas du tout un paradigme qui va me permettre de passer à l'échelle je peux espérer faire une dizaine une centaine peut-être de requêtes en parallèle mais bon donc bref c'est pas bon <rire> donc euh, ce qui s'est passé ensuite c'est que avec l'arrivée de machines multiprocesseurs multicorps on, on s'est dit Là, c'était aussi plutôt pour la CPU intensive, on va dire, on va inventer un autre truc. On va dire qu'un process, il n'y a pas qu'un seul thread, il y en a plusieurs. Donc, c'est l'idée la suivante, c'est très simple. On reste dans un, dans un environnement isolé, la mémoire est toujours isolée, mais mon process va pouvoir avoir, en gros, plusieurs threads, donc plusieurs tâches en même temps. Alors, ça, c'est un, un paradigme qui est un petit peu plus intéressant pour nous. Euh, donc, je signale que c'est disponible en Python, c'est largement utilisé. Euh, il y a un module exprès qui s'appelle Threading. Euh, par contre, c'est un système qui est d'une utilisation un petit peu plus délicate. Donc, je vous en dirai un, un mot tout de suite. Euh, en gros, ça introduit des problèmes de synchronisation entre les threads et de sections critiques. Je, je vais en dire un mot. Euh, en termes de, de passage à l'échelle, c'est plus, plus favorable pour nous. On peut imaginer passer peut-être à l'échelle de plusieurs milliers mais bon, on va voir que ça n'est pas forcément suffisant et avec les technologies dont je vais vous parler, on va pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Donc pour bien voir le problème qu'on a avec les threads, si vous imaginez maintenant que j'implémente mon robot de deux requêtes avec deux threads différents, je vais bien avoir les deux phases qui consistent à envoyer les, les requêtes à mes deux serveurs. Je vais les voir dans ma tête conceptuellement, elles sont en même temps. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, ce n'est pas moi qui ai le contrôle entre les moments où on va passer la main au premier ou au deuxième. En fait, cet arbitrage-là, cette orchestration-là, elle est faite par le scheduler de Thread, sur lequel je n'ai absolument pas la main et qui n'a pas de connaissance a priori de la logique de mon programme. Donc c'est surtout ça qui va nous permettre d'améliorer la lisibilité de notre code. C'est qu'avec les paradigmes que je vais vous présenter, vous aurez le contrôle de à quel moment exactement vous acceptez de, garder la, de, de redonner la main ou à quel moment vous voulez absolument la garder parce que c'est important en termes de section critique par exemple. Bon maintenant pour changer de sujet complètement, euh, pour se passer maintenant d'un point de vue qui est beaucoup plus applicatif, il y a dans un certain nombre de langages et de paradigmes une autre approche complètement qui s'appelle les callbacks. Alors les callbacks, c'est euh, l'idée qu'on va associer un événement une fonction à exécuter. Donc c'est relativement simple sur le plan du, du concept donc on n'est plus du tout du côté de l'operating system, on est vraiment du côté applicatif. Euh, par contre, ça a un gros souci euh, les callbacks, c'est que ça vous amène à couper votre code en tout petits morceaux, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure, et ça induit une logique qui devient euh, difficile à suivre. Alors AsyncIO, le, le, le paradigme sur lequel on va parler toute cette semaine, se fixe en gros comme objectif de, de régler, tout, tout, tout, tout, d'apporter une solution alternative à, au process, au thread et au callback. Donc l'idée, ça, ça va être de construire cette fois-ci la notion de coroutine qui s'exécute en parallèle. Donc jusque-là, ça ressemble un peu à un thread. Sauf que ce sont euh, des choses qui vont s'exécuter dans un seul thread de la machine et euh, l'orchestration le, le, de ces différents pseudo-threads ou des threads applicatifs, on pourrait les appeler, elle est faite euh, avec la connaissance du code, et c'est euh, ce qui va nous permettre d'avoir euh, un contrôle très fin sur la commutation entre les différents euh, morceaux de notre programme. La conséquence de ça, c'est qu'on va pouvoir garder un code qui est beaucoup plus lisible, donc à nouveau, je vais vous en donner un exemple tout de suite, en gardant le contrôle sur les changements de contexte, sans avoir à, à saucissonner notre euh, code en morceaux. Et en plus, euh, cerise sur le gâteau, ça va nous permettre d'améliorer bah, encore plus euh, la, la scalabilité. On va pouvoir envisager d'héberger de, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de requêtes en parallèle. Donc pour bien euh, matérialiser ça sur un exemple euh, assez simple, je vous montre euh, le code en version callback à gauche d'un protocole qui s'appelle le protocole ping-pong, qui est très classique dans les, les cours réseaux Le protocole ping-pong, c'est très simple. Le client envoie un message au serveur qui lui renvoie le message. C'est vraiment très simple. Donc, euh, à droite, vous avez la version... Alors, dans un langage imaginaire, ça ressemble un peu à du Python, mais en gros, ça, euh, ce serait ça que vous écririez sous forme de coroutine. Vous dites, j'attends que le, je suis le serveur, j'attends ce, ce que m'envoie le client, je le lui renvoie, je vis mon buffer, et je, et je ferme la connexion. Donc là, on, on a la logique de, de, de ce petit protocole qui est tout à fait lisible. Si vous regardez à gauche la même chose écrite dans un langage basé callback, ça ressemble à du javascript, clairement, bon, vous voyez qu'on passe son temps à dire eh euh, j'arme un événement sur un événement, j'arme une fonction qui elle-même va de nouveau armer un événement sur une fonction, c'est ce qu'on appelle le callback hell euh, dans la littérature, c'est-à-dire que c'est très pratique parce que ça permet, notamment dans les applications web, de faire des applis qui sont très réactives. Donc ça donne de très bonnes performances. Mais par contre, c'est vraiment au prix d'une... Bah, on défigure complètement le code et euh, bah, c'est n'est pas du tout souhaitable. Donc avec Async.io pour conclure, on va arriver à, à faire notre petit exercice en ayant une utilisation optimale du code, une utilisation optimale des cycles, pardon, mais avec un code qui est euh, complètement lisible et en plus avec un paradigme qui est complètement scalable. Donc c'est surtout ça qu'on va parler dans le reste de la semaine. À bientôt.